Thank you. Bonsoir, bien-aimés du Seigneur. C'est encore avec une joie immense que nous nous tenons devant vous pour uh, notre culte des semaines à l'école de la Sagesse. Vous êtes connectés à la Nouvelle-Jérusalem, à l'Andenne, Église de Dieu en Belgique. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière pour recommander ce moment entre la grâce et les mains de notre Seigneur? Prions ensemble. Père de gloire, nous te bénissons pour la grâce que tu nous donnes encore de nous tenir dans ta maison, dans ta présence ce soir, oh Dieu, pour, pour uh, t'adorer, pour te célébrer, pour te louer, pour chanter tes louanges et tes merveilles, oh Dieu, pour entrer en communion avec toi, le rocher de tous les âges, Seigneur de gloire. Père éternel, précieux Saint-Esprit, c'est toi le Dieu inspirateur, c'est toi le Dieu créateur, c'est toi. Le bouclier de nos cœurs et de nos âmes, ô Seigneur. Tu es le bouclier de nos cœurs et de nos âmes, ô Père. Tu es le bouclier de nos cœurs et de nos âmes, ô Seigneur. Tu es le bouclier de nos cœurs et de nos âmes, Seigneur de gloire. C'est pour ça, ce soir encore, nous nous prosternons devant toi pour t'adorer, pour te célébrer, pour te louer, toi le Dieu excellent, toi le Dieu puissant, toi le Dieu glorieux, toi le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Toi le Dieu qui ordonne et la chose se réalise. Nul n'est comme toi, El Shaddai. Nul ne sauve et libère comme toi seul tu peux le faire. Ô oh, Père, nous saluons ta glorieuse et merveilleuse présence au milieu de nous. Seigneur, soit béni. Seigneur, soit exalté. Seigneur, soit célébré. Seigneur, soit adoré. Seigneur, sois loué, Seigneur sois exalté, Seigneur sois psalmodié, Seigneur sois chanté, Seigneur sois élevé, ô oh Dieu, toi notre bon berger, toi le protecteur et le gardien de nos âmes, ô oh, Shadabo Santé, Mikero Dositana Maika, toi le bouclier protecteur de nos vies, Chadebo Mire do coria dosa terebaika En keri odosita na shina mara doikoro dosete breda sitana maikeria maro dosete ente do odosita sheraba brada ilore dosete mire do sitana maika brada ikero dosite merada tu es saint, Seigneur. Tu es saint, élevé, adoré, célébré, loué, craint, magnifié. Tu es le Tout-Puissant, le gardien de nos âmes. Tu es le Rabha Sata, Mikeredo Siterebaika, Bradaikereno Sate, sita maika. Mante corio no Seigneur, Oh Seigneur, nul n'est comme toi, Père, nul n'est sauve et libère comme toi seul, tu peux le faire. Mon âme est dans la joie d'être dans ta maison, Seigneur de gloire. Encore en cette soirée où tu peux changer nos vies encore, transformer nos vies, transformer nos vies, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi. El Shaddai. Dieu majestueux, Dieu puissant, éternel est ton nom, Adonai est ton nom, Yahvé Shala, Yahvé Shama, Yahvé Shalom, Yahvé Mekadesh, Tidkeno, Elola, Iriado, Sate, Manderekorio, Dossita, Shadeva, Brada, Etekerio, Dosita, Marodose, Oh Seigneur, je te bénis. Oh, je te bénis Seigneur. Je te bénis Seigneur, je te bénis. J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi, dans ma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 Une fois bien aimé je sois je sois de ta présence divin chef de ma foi dans ma faiblesse immense, que fait je sens toi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 Accablé par le nombre Que fait je sens toi Chaque jour à chaque heure Oh j'ai besoin de toi Viens Jésus et demeure de toi viens Jésus et demeure oh.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 Ô j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Il y a des repossites et Miriam oh, Zana. Satan and Manashina Breken, do satere Miriado sate, mente corio do sitana Manashina. Que redosata que mente corodosita na maikaria, riba resata, mente corodosete, mente coriodosande rebaika, mente corodosete rebaikaria, mente coriodosande reba, bria dosate dosita, tu es Jésus, tu es Yahweh. Eh, hey, tu es Yahweh, tu es Yahweh, hey, hey, hey, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha and Omega. Ah yeah, oui Oh yeah. Brika dosete sita sitana. kero dosita. Ete kori yodo dosita. Ereba brika yodo sita ne mana Mante koro dosita rabai Ete kori yodo satena mana Briado satara bai koro sita, minte koro doina sete terebaika, re Shikaba i mente rekorio korio dosa te mente kora dosita na bai brike yo Mite coro dosite, Ça es-tu, Père. Ça es-tu, Agneau immolé. Ça es-tu, Saint-Esprit. Ça es-tu, Dieu de toute majesté. Dieu de toute éternité. Dieu de toute puissance. Nous exaltons ton nom ce soir. Nous bénissons ta grandeur. Nous élèvons ton autorité. Nous élèvons ta dignité. Ta toute merveilleuse puissance. Ô oh, Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire, béni sois-tu, Agneau des dieux. Béni sois-tu, toi qui ôtes le péché du monde, toi qui as été la solution, la solution de Dieu pour l'humanité tout entière. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te louons. Jésus, nous magnifions ton Saint-Nom. Jésus, nous élevons ton Saint-Nom au-dessus de tout autre nom. Nul n'est semblable à toi. Nul ne sauve comme toi tu sauves. Nul ne bénit comme toi tu bénis. Nul ne restaure comme toi tu restaures, reçois l'honneur ce soir, reçois l'honneur ce soir, reçois l'honneur, reçois l'honneur reçois l'honneur reçois l'honneur, agneau de Dieu agneau de Dieu Anio de Dieu. dini tu anio de Dieu. Dine te kora bosate, miri dosita namaika rada, breki dosita ente korio dosita, minte korio dosita rebaikaria, Brecana. ente korio dosia, minte korio dosita, brikaio dosita maika, reke dosata koria, riba baba. Bretes et te ente corrodosita, miente coriadosita namaika, ente minta karia dosita namai riba baba baba. Bretes et tu es saint Seigneur, tu es saint Seigneur, tu es saint, tu es saint, Seigneur notre Dieu, tu es glorieux.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 Dieu, ton prêtre, ton règne est éternel. Père éternel, ton règne est éternel, ô oh Dieu. Ton règne est éternel, Adonai. Ton règne est éternel, ô oh Seigneur de gloire. Bien-aimés, déclarons le règne de Dieu encore dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans toutes nos entreprises. Père, nous déclarons ton règne dans nos vies. Nous déclarons ton règne dans nos maisons, dans nos familles, dans la vie de ceux qui nous sont chers, ô oh Dieu. Nous déclarons ton règne dans ton église, dans ta maison, ô oh Dieu, dans la vie de ton peuple assemblé, ô oh Dieu de gloire. Ô oh Dieu, nous déclarons ton règne de justice, ton règne de paix, ton règne d'amour, ton règne de sécurité, de protection, ton règne de grâce, ô oh Dieu. Toi, le Dieu pourvoyeur, toi, pourvoyeur de toutes choses, tu es excellent, Père. tu est digne, tu es responsable, oh Dieu, tu es un père responsable, c'est pour cela, oh Dieu, ce soir encore, nous tournons nos regards vers toi, pour déclarer que tu es le Chilo, tu es le Chilo, tu es le Chilo, tu es le Chilo, es le Chilo. mirado satare baica, yando robo Chilo, mirado sita na maïkaria, rebo sata, ente corio dosita, bricado sitenemaika, ente corio dosata rebaïkaria, riba ba ba ba, mente coro dosita, ente coro dosia, mente coro dosita rebaïkaria, bricado sata baïkia, ente dosita, tu es Jésus, mirado sata coria, rino sete coria, que ce soir au oh dieu que les forteresses s'écroulent que ce soir au oh dieu que les forteresses s'écroulent que les captifs soient libérés que les prisons que les prisons soient brisées que les obstacles soient brisés que la mélancolie soit chassée que la dépression soit chassée que les malades soient guéris ce soir au nom puissant de jésus nous servons un dieu de miracle nous servons un dieu de miracle nous servons un Dieu de miracles et de prodiges, sans fin et sans nombre. Nous célébrons un Dieu qui dit et la chose arrive. Un Dieu qui ordonne et la chose se réalise. Il est le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à lui. Lui seul est digne de recevoir l'honneur, la majesté, la puissance et l'autorité pour les siècles et les siècles. Nos âmes te bénissent. Mirado, Satan, Brequendo, Siterebo maïkaria, reba briado sitene maïka, jadabo santa, mireno santa coro no mirada, brekenosita, no Anderodosita, maïkaria, andero sita, remplis nos vies Seigneur de ta présence, remplis nos vies Seigneur de ta présence, remplis nos maisons, remplis nos familles, remplis nos corps, remplis toute notre existence de toi, nous avons et soif de toi, Jésus. Nous soupirons après toi, nous soupirons après toi. Oh, nous soupirons après toi, nous soupirons après toi, nous soupirons après toi, Dieu de toute éternité. Nous soupirons après toi, Dieu de toute éternité. Nous soupirons après toi, Dieu de toute éternité. Nous soupirons après ta majesté, après ta grandeur. Oh, après ta grandeur Comme une terre altérée, yeah, Soupir après l'eau du ciel, Nous appelons la rosée, yeah, De ta grâce émanuelle, Fraîche, rosée yeah, Descendez sur notre os, en divines ondes, Dieu, venez arroser nos au plus abondante qu'on la flotte à notre cœur. Donne à l'âme la languissante sick the Une fraîche rosée du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit arrose nos cœurs, arrose nos vies, arrose nos maisons, nos familles. Que le Saint-Esprit puisse nous arroser des pluies bienfaisantes, abondantes qui viennent du trône de la grâce, du trône de miséricorde, du trône de notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Prions en invoquant l'Esprit de Dieu. Ô oh, précieux Saint-Esprit, viens nous inonder de toi, Seigneur. Viens nous inonder de toi Seigneur, viens nous inonder d'une fraîcheur nouvelle ô oh Dieu, d'une restauration nouvelle, d'une fraîcheur nouvelle ô oh Dieu, d'une fraîche rosée Seigneur, une rosée nouvelle ô oh Dieu, une rosée bienfaisante d'amour et de paix, de grâce et de sécurité. Ô oh Dieu, viens nous arroser ce soir. Viens nous arroser, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous avons besoin de ton souffler, oh Dieu. Nous avons besoin d'un souffle nouveau, d'une puissance de transformation dans nos vies, d'une puissance de restauration ce soir. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, besoin de toi. Et nous soupirons après toi, Seigneur. Et nous dépendons de toi seul, oh Dieu de toute majesté. Viens nous arroser de tes bienfaits. Viens nous arroser de ta grâce. Viens nous arroser, Seigneur de gloire. Viens nous arroser de tes bienfaisantes eaux, ô oh Dieu. Nous soupirons après toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons faim et soif de toi, ô oh Dieu. Viens nous arroser, Saint-Esprit. Viens inonder le cœur de ta vie. Viens inonder le cœur de ta joie. Viens inonder le cœur, ô oh Dieu, de tout ce qui est de toi, Seigneur de gloire. Nous bénissons ta sainte et glorieuse présence. Nous bénissons ta grandeur. Nous bénissons ton nom merveilleux. Nous bénissons ton autorité Seigneur, reçois l'honneur oh Dieu, reçois la puissance oh Dieu oh merci Jésus, merci toi le rocher de tous les âges, oh merci Seigneur merci Seigneur, merci Seigneur bien aimés nous allons chanter un autre chant qui dit mon âme soupire après toi, mon âme soupire après le rocher de tous les âges mon âme soupire après le rocher de tous les âges le rocher de tous les âges, c'est notre Seigneur, notre Dieu, notre bienfaiteur, notre bon berger. Mon âme soupire après toi. Je vais changer quelque chose. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupira près toi et moi. Oh bien-aimé lui Seigneur, voilà nous allons chanter ensemble ce chant. Nous allons chanter ensemble ce chant. Alléluia. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi. doré nous reprenons encore bien aimé mon âme s'opéra près toi et mon esprit doré tu es tu es mon bouclier ma force le rocher que j'ai fondé ma Do baba, rédosita, rédosita, rébaba, rédosita, rédosita, Mirada. rédosita, rédosita, rébaba, rédosita, riba baba Je la parole a bouleversé mon cœur. Je ne veux plus attendre ce. Imprégné de ton amour, laisse-moi te toucher, Seigneur. Seigneur, c'est le cri d'un cœur ce soir. Un cœur a besoin d'un toucher spécial ce soir. Un cœur a besoin d'une rencontre extraordinaire avec toi, ô oh Dieu. Pas d'une rencontre fortuite ou accidentelle, ô oh Dieu, mais une rencontre gracieuse qui était prévue par toi, ô oh Dieu, par toi seul. Prévu avant la fondation du monde, oh Dieu. Et que tu avais planifié aujourd'hui, 4 juin 2021, à 19h30, presque tu allais toucher la vie d'une personne. Tu allais changer la vie d'une personne. Tu allais rencontrer une personne et amener un shift dans sa vie. Amener une direction nouvelle dans sa vie. Parce que tu es Dieu. Parce que Ricardo Satan. Parce que tu n'as pas changé. Parce que tu es merveilleux. Parce que tu es puissant parce que tu es glorieux, parce que tu es digne, parce que tu es élevé. Seigneur de gloire, agis comme tu l'as décidé, fais ce que tu as décidé de faire. Ta main n'est pas courte pour sauver, ni ton oreille est dure pour entendre. Ton cœur est plein de miséricorde, de compassion et d'amour. Sauve encore ce soir, libère encore ce soir, affranchis encore ce soir. Oh Dieu, nul n'est comme toi Seigneur. Il n'est comme toi, ne comme toi Seigneur, tu es le Créateur, tu es l'unique Seigneur, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu.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 Bien-aimés, nous allons prier ensemble pour le salut des âmes. Nous allons prier, Saint-Esprit, qu'envers les hommes des péchés, des justice et des jugements, que les damnés soient sauvés, que la puissance des ténèbres qui retient des hommes captifs soit brisée. Nous pouvons citer des noms, prions pour le salut des âmes. Réclamons les âmes à notre Seigneur. Réclamons nos pays, notre monde, notre société à notre Seigneur. Prions ensemble, bien-aimés. Oh Dieu. oh Dieu, je t'en supplie, Père. Oui, tu as vu, oui Seigneur, tu as vu ces âmes, oh Dieu « Je t'en supplie, sauve-le, Seigneur de gloire, et nous sommes tes instruments disposés, Seigneur. » accomplir le mandat que tu nous as donné, d'aller, de faire de toutes les nations de disciples, Seigneur. Nous voici, ô oh Dieu, comme des canaux disposés, disponibles, oh Dieu de gloire. Passe au travers de nous, pour sauver des multitudes, pour sauver des nations, des peuples, des civilisations, des pays, des continents, des nations tout entières, ô oh Dieu. Passe au travers de nos faibles mots, de nos faibles apparences, ô oh Dieu, de notre faible humanité, Seigneur de gloire. Passe au travers de nous pour le salut des âmes. Que les forteresses de l'incrédulité du doute soient brisées au nom de Jésus. Que les forteresses du doute et de l'incrédulité soient brisées au nom de Jésus. Que les forteresses du doute et de l'incrédulité du rationalisme, du cartésianisme soient brisées au nom de Jésus. De la post-modernité soient brisées au nom de Jésus. Les effets de la Renaissance qui retient les hommes dans une captivité mentale, intellectuelle et autres soit brisé au nom de Jésus soit brisé au nom de Jésus Soit brisé au nom de Jésus Seigneur nous voulons assister à un réveil un réveil local un réveil national un réveil continental un réveil mondial oh Dieu nous te supplions Père nous te supplions Seigneur le temps est propice pour ce réveil oh Dieu le temps est propice. Les hommes crient à toi. Les dalles crient à toi. Les captives crient à toi. Ils s'attendent à toi, Père. Ils s'attendent à toi, Seigneur. Qu'ils entendent le cri, l'appel du Dieu très haut. Entends-tu, entends-tu l'appel de ton Dieu Entends-tu l'appel, le cri de ton Dieu Entends-tu le cri de ton Dieu Entends-tu le cri de ton Dieu que les hommes entendent ton cri au oh Dieu. Que les hommes entendent ton cri au oh Dieu. Entends-tu? Jésus t'appelle. Viens au péché. Il t'attend à cette voix. Si fidèle et tu résistes. Trop souvent. Fais-lui place. Alléluia. Laisse entrer le roi des gloires dans ton cœur. Ouvre ton corps à Jésus, laisse entrer le roi des gloires, alte toi ne tarde plus. Seigneur, que les hommes soupirent après toi, ô oh Dieu. Que les corps viennent à toi, Seigneur, qu'il n'y ait plus d'hésitation ni de postposition, oh Dieu. Que les corps viennent à toi, soupirent après toi. Que les corps viennent déposer leurs angoisses et fardes devant toi. Oh Dieu de gloire, Dieu de gloire sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jusqu'au bout. « Je veux te suivre dans les beaux, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi seul pour toujours, jusqu'au recodosita. » Toi qui veux abandonner, écoute ce que le Seigneur te dit, « N'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. » Là, le chemin est certes sinué, tortueux difficile pour l'instant, mais au bout du tunnel, il y a une récompense certaine. Et tu n'es pas loin du bout, tu n'es pas loin du bout, tu n'es pas loin d'atteindre le but, mais n'abandonne pas si tôt. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bancs. Je sais que c'est difficile, je sais que les taux se resserrent autour de toi, je sais que la pression est immense, mais n'abandonne pas, n'abandonne pas celui qui a fait la promesse fidèle. Il accomplira, il accomplira, il accomplira, il accomplira. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. « Car la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera, Dieu fera ce qu'il t'a promis, Dieu fera ce qu'il t'a promis, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour mentir, ce qu'il a déclaré sur ta vie, les promesses qu'il t'a données sont oui et amen en Jésus, elles sont scellées par le sceau du Saint-Esprit. » Le garde de notre héritage, les promesses sont scellées, Gage de notre héritage, alors n'abandonne pas, n'abandonne pas, ne désespère pas, ne te décourage pas, tiens ferme et bon, le chemin est certes sinueux, mais la victoire est certaine, la victoire est certaine. « Ta victoire est certaine, la parole de Dieu ne choue jamais, la parole de Dieu est infaillible, les promesses de Dieu ne chouent jamais, elles sont infaillibles comme la pluie qui descend d'en haut, qui fait, fait féconder la terre, qui arrose la terre, ainsi qui donne de la semence au semeur. » Ainsi il en est de la parole qui vient du trône de la grâce. Elle ne retourne pas à Dieu à vide. Elle ne retourne pas à Dieu sans effet, sans avoir accompli. C'est pourquoi elle a été envoyée. Ainsi parle Esaïe chapitre 55 verset 10 à 11. La parole de Dieu est certaine. Les promesses de Dieu sont certaines. Elles ont le cachet divin. Elles ont le cachet du Très-Haut. N'abandonne pas Get dit, N'abandonne pas bien-aimé du Seigneur. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Oh Dieu de gloire, merci de fortifier mon frère qui est sur le point d'abandonner. Merci de le fortifier Seigneur. Merci de le fortifier, oh Dieu. Merci de le fortifier Seigneur. Merci de le fortifier encore ce soir. Merci de le fortifier encore ce soir dans le merveilleux et puissant nom de Jésus-Christ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 Et je suis le pasteur Patrick Gaïaka. Sans plus tarder, bien-aimés, après avoir passé du temps dans l'adoration, dans la louange, dans la prière, nous allons passer quelques temps dans la méditation de la parole de Dieu, de ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur pour ce soir. Nous prenons nos Bibles, bien-aimés. Je remets la chair. Nous prenons nos Bibles, bien-aimés. Nous allons aller dans le livre de Deux Rois, chapitre 7. Deux Rois, chapitre 7. Deux Rois, chapitre 7. Deux Rois, chapitre 7. Alléluia. Alléluia. Bless you, God. Alléluia. We are you, Jesus. We are you, Jesus. Bless me the name, bless me the name, bless me the name of God, bless me the name of God, bless me, plutôt un roi chapitre 17, un roi chapitre 7, un roi chapitre 7, au lieu de deux rois, nous prenons un roi chapitre 17, voilà, un roi chapitre 17, 1 Roi, chapitre 17. Nous allons lire les versets premiers au 16e verset. 1 Roi, 17, versets 1 à 16. 1 Roi, 17, 1 à 16. La Bible dit Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, au service duquel je me tiens, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. La parole du Seigneur lui parvint Repars d'ici vers l'est et cache-toi près de l'oued qui rite, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau de l'oued. J'ai ordonné au corbeau de pouvoir à tous tes besoins là-bas. Il partit et agit selon la parole du Seigneur. Il alla s'installer près de l'Oued de qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et ils buvaient à l'Oued. Mais après quelque temps, l'ouède fut à sec, d'autres versions disent le torrent, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Alors la parole du Seigneur lui parvint, « Va à Sarepta qui appartient à Sidon, et reste-y. » « Là-bas, j'ai ordonné à une veuve de pourvoir à tous tes besoins. » Il s'en alla, s'arrêta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il appela et lui dit, « Va me chercher un peu d'eau dans un récipient, je te prie, pour que je boive. » Elle alla en chercher, il appela de nouveau et lui dit, « Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « Par la vie du Seigneur ton Dieu, je ne rien de cuit. » Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je ramasse deux morceaux de bois, puis je vais rentrer préparer cela pour moi et, mon, et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Et lui, lui dit, n'aie pas peur, rentre, fais comme tu l'as dit. Écoute-moi bien-aimé, n'aie pas peur. Écoute-moi encore, n'aie pas peur. D'autres versions disent, Sois sans crainte, n'aie pas peur, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement, prépare-moi d'abord avec cela une petite galette et tu me la porteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur le Dieu d'Israël, le pot de farine ne se puisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas. Jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la terre. Elle a faire selon la parole de lui. Et pendant des jours, elle eut de quoi manger, elle et sa maison, ainsi que lui. Voyez, le verset 15 dit, Elle a faire selon la parole de lui. Et pendant des jours, elle eut de quoi manger, elle et sa maison, ainsi que lui. Le miracle du Seigneur. Est sur le seuil de ta maison. Le miracle de Dieu est sur le seuil de ta maison. Le miracle de Dieu n'est plus loin du chemin dans lequel tu es, ce chemin qui semble sans issue. Le miracle de Dieu n'est plus loin. Le miracle de Dieu se rapprochait de toi. Le verset 16 nous dit, « Le pot de farine ne se puisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas. Selon la parole que le Seigneur avait dit par l'intermédiaire d'Elie. Père éternel, donne-moi la sagesse, l'intelligence, la force, le discernement, l'onction requise et nécessaire pour apporter cette parole à ton peuple, ô oh Dieu, afin que la vie de quelqu'un ce soir soit abondamment édifiée à tous les niveaux, Seigneur. Je te bénis pour ce que tu vas faire maintenant, ô oh Père. Je te bénis pour ce que tu vas faire maintenant, ô Dieu des armées, au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés du Seigneur. Le texte ici que nous avons lu s'inscrit dans le cadre, dans la continuité de ce que le Seigneur nous a donné comme message le mercredi, où nous avons vu l'histoire de la veuve, d'un prophète qui était au service de Dieu auprès d'Élisée, qui, qui a laissé à sa veuve des dettes à sa mort. Et comment le créancier, le créancier était sur le point d'arracher les deux fils de la veuve, d'en faire ses esclaves. La veuve était à bout, mais elle cria à Élysée, le prophète de Dieu, pour dire « dans serviteur, mon mari était un homme fidèle qui craignait Dieu. Mais voici qu'il est mort, le créancier tapit à ma porte et veut m'arracher mes enfants. Et le miracle est venu d'une petite fiole, d'un petit flacon de fiole d'huile que la femme avait dans sa maison. Elle ne savait qu'en faire, mais c'était là le point d'un contact de Dieu pour que le miracle se fasse sur la déclaration de la parole d'Élisée. Et ici, nous voyons le père spirituel d'Élisée, qui est le prophète Élie. Ce récit nous parle d'un contexte. Élie, habitant de Tchishbit, c'est un prophète envoyé par l'Éternel qui est sorti de nulle part. Élie est arrivé sur la scène de l'histoire en une période où l'apostasie « L'abandon de l'éternel était, était arrivé à son paroxysme à cause de Achab et surtout de sa femme, une syro sidonienne une syro-phénicienne appelée Jézabel, qui était la fille d'un prêtre. Lorsqu'elle est venue dans le royaume d'Israël, elle a conduit le roi Achab à ériger des stèles pour des astartes, des balles, toutes sortes de divinités. » Il y avait des hôtels par et par-là, à telle enceinte que le cœur d'Akab était détourné de Dieu, le cœur du peuple également était détourné de Dieu. C'était un temps où il y avait une sécheresse spirituelle. Il y avait une sécheresse spirituelle, la présence de Dieu n'était plus aussi palpable et puissante dans son royaume, auprès de son peuple. Sur le plan spirituel, il y avait une sécheresse. Dieu amène Élie à se présenter physiquement devant le roi Acab et à fermer le ciel pendant trois ans et demi. Dieu voulait montrer à Acab et à son peuple. Étant donné que sur le plan spirituel, vous êtes devenus sec, vous êtes de bois mort, ce qui est qu sur le plan spirituel, je veux l'amener également à l'existence pour vous montrer combien vous êtes devenus sec, et tant soit peu, si pas beaucoup, puisse que vos cœurs reviennent à moi. Elie a fermé le ciel pendant trois ans et demi, sur la parole d'un simple homme, mandaté par Dieu, le ciel a été fermé. Il y a encore de notre temps, de notre époque, des élites, des serviteurs de Dieu qui sont rois, qui opèrent sous le mandat et sous l'onction divine, qui ont la capacité de déclarer des jugements de l'Éternel, sur les nations, sur les peuples, sur les pays, sur les familles, sur les civilisations, sur des hommes qui renoncent à Dieu, qui ne veulent pas de Dieu, qui se plongent dans l'idolâtrie. Il y a encore dans notre temps des hommes et des femmes que Dieu a roi qui se lèvent et parlent de la part de Dieu avec des jugements, non pas pour condamner l'homme, mais pour essayer d'éveiller veiller la conscience de l'homme et de la mener à se repentir de l'amener au bas de la croix et à confesser son Dieu. Élie prononce, voyez-vous bien aimé, le malheur ne vient pas que de l'homme ou de Satan. Dieu peut permettre aussi, Dieu peut permettre que le malheur atteigne ta personne, atteigne ta peau, atteigne ton corps, atteigne ta maison, même ta famille. Si c'est le seul moyen qu'il trouverait, pour essayer, tant soit peu, de ramener son cœur à toi, de t'extirper du mal, de t'extirper du péché et de l'idolâtrie. Dieu a la capacité de permettre que tu traverses un temps de désert pour parler à ton cœur et te ramener à lui seul. Et lui parle, le ciel est fermé pendant trois ans, mais comme il n'y avait plus de pluie, vous pouvez vous en douter, la sécheresse a commencé à sévir. Et Dieu, sachant que il y aurait un temps de sécheresse sur la terre, Dieu amène son serviteur. Il dit à son serviteur de sortir d'Israël, de la présence d'Accad et de Jézabel, et d'aller se cacher. La Bible dit bien que Dieu dit à Élie, « Va à Saréta, qui appartient à Sidon, et reste-y là-bas. J'ai ordonné une veuve de pouvoir à tous tes besoins. » Voyez-vous, Dieu prend soin de son serviteur. Il ne veut pas que son serviteur non seulement subisse le courroux, la colère, la vengeance d'Akab et de sa femme Jézabel et ainsi qu'aussi du peuple. Il ne veut pas que son serviteur également subisse les conséquences de la sécheresse que va entraîner le fait qu'il ne pleuve plus. Dieu protège ce serviteur. Une leçon importante pour nous, des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu, qui craignent Dieu, qui sont consacrés à lui, quel que soit le temps de crise, leur Dieu, le Dieu qu'ils servent nuit et jour, auquel ils sont attachés, les préservera du danger, les préservera de chute de préservera des mots qui frappent et qui frapperont la terre. Dieu a la capacité de préserver ses serviteurs. Et combien même il permettrait qu'il passe par le feu, le feu ne va pas les consumer. Combien il permettrait qu'il passe par les eaux, les eaux ne vont pas les submerger. Ils resteront en train de naviguer sur les eaux tumultueuses de la vie. Ils resteront en train de surmonter les fournaises de la vie. Ils vont braver les tempêtes et les ouragans de la vie. Et ils vont rester fermes, attachés à leur Dieu. Dieu a la capacité de préserver ses serviteurs et de les amener dans un lieu sûr, dans un lieu de repos. Dieu amène Elie chez une veuve qui n'était pas une veuve d'Israël, mais une païenne de la même contrée que Jézabel. Dieu a la capacité de t'amener à vivre dans le camp de tes ennemis. Dieu a la capacité de t'amener chez ton ennemi, la personne qui te déteste, la personne qui te veut du mal. Dieu a la capacité de fermer son venin, d'arrêter sa méchanceté pour que la même personne qui te détestait te fasse du bien. Dieu a amené Moïse à vivre et à être élevé dans la maison de Pharaon par une princesse d'Égypte qui l'a élevé. Dieu a la capacité de le faire. Ne sois pas étonné Si tu vis dans un environnement hostile Ne sois pas étonné Tu as l'impression que là où la bénédiction De l'éternel t'a conduit C'est plutôt un lieu d'hostilité Qu'un lieu de repos de douceur Ne sois pas étonné De là viendra la grâce De là viendra la bénédiction Du lion est sorti du miel Le miel est sorti du lion Et de cet endroit d'hostilité Qui paraît être négatif Et néfaste, le bien sortira de cette atmosphère actuelle dans laquelle le monde se vit, une atmosphère où il n'y a pas trop de perspectives certaines du lendemain, dans un environnement hostile comme celui-ci, Dieu permet à ses enfants de se lever, de se distinguer, de traverser les ouragans, de traverser les tempêtes et de prospérer à tous égards. Dieu amène le prophète Élie chez une veuve, une veuve. Comme pour le prophète Élisée, c'était également une veuve. Dieu amène Élisée est une veuve, parce que Dieu est le mari de la veuve et le père des orphelins. Ici, c'est une veuve païenne. Voyez-vous, Dieu connaît tous les hommes. Dieu connaît les cœurs des hommes. Même si un homme n'est pas croyant, une femme n'est pas encore croyante. Mais dans sa détresse, s'il ose crier à Dieu, Dieu a la capacité de lui envoyer une solution, de lui envoyer un miracle. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Toi qui crois que... parce que tu es négligé, tu es méprisé... Parce que tu es dans une certaine position, dans une certaine catégorie ou classification qui ne te donne pas la possibilité de venir à l'église, de venir prier, de chercher Dieu. Mais là où tu es, dans ta maison, dans la détresse dans laquelle tu te trouves, tu te demandes qui va me secourir, d'où viendra ma délivrance, d'où viendra ma solution, le Dieu qui a créé le ciel et la terre le Dieu qui t'a créé à son image et à ta ressemblance, c'est Dieu-là t'écoute et ce Dieu-là te dit, si simplement tu lui ouvres ton cœur, si simplement tu viens sincèrement à lui, il va te surprendre, il va te surprendre. Dieu amène son prophète, le représentant de Dieu à ce moment-là sur la terre, énorme roi de la même dimension que Moïse, Dieu amène Elie, qui ouvre la ligne de prophète par excellence. Dieu amène Élie chez une femme païenne. Toi, tu peux être le récipient de la grâce de Dieu. Si c'était dans notre temps, on serait étonnés. Mais comment Dieu amène son prophète à aller dans la maison d'une païenne à vivre ses choses d'une veuve, de la même façon le Seigneur Jésus a été mangé sans publican, Zachée, le Seigneur Jésus a laissé une femme pécheresse. Toucher, nettoyer ses pieds, les laver avec du parfum et une autre avec ses cheveux. Il a mangé avec les pêcheurs, il a mangé avec les publicains. Et quand les bien portants, les samaritains, les salucéens et les pharisiens, lorsqu'ils criaient, il est pêcheur. Il n'est pas un prophète de Dieu. S'il était réellement un envoyé de Dieu, il saurait qui est cette femme, de quel enjeu c'est-elle. Et le Seigneur a répondu. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades. Jésus est venu pour les malades. Jésus est venu pour un temps comme celui-ci. Jésus est venu, pas pour les bien portants, mais pour les malades qui crient à lui. Jésus est venu, la paix, et la à la croix, pour des temps de difficultés, pour des temps où le péché abonde, afin que sa grâce surabonne. Et ce qui est bien, Elie n'a pas eu peur d'aller là-bas comme notre Seigneur n'a pas peur de descendre dans les méandres de l'enfer, dans les méandres des difficultés, dans les méandres de la pauvreté, de la souffrance. Notre Dieu n'a pas peur d'y aller pourvu qu'un homme qui tourne là-bas, pourvu qu'un homme saisisse la main de la grâce du Seigneur, la saisisse et en soit relevé. Et cette dame, la Bible nous dit... Au verset 10, il s'en alla s'arrêta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Le Seigneur dit à son serviteur, je vais t'envoyer chez une veuve qui va pouvoir à tes besoins. Chez une veuve, une veuve qui est démunie, qui n'a plus de mari, qui ne reste simplement un fils. Dieu dit... Je vais t'envoyer chez une veuve, une personne qui n'a rien à te donner, mais c'est elle qui va pouvoir à tes besoins. Et sans discuter, le serviteur de Dieu se lève et il y va. Bien aimé, le mercredi, on a parlé de la notion de l'obéissance, savoir obéir aux directives de Dieu, savoir obéir avec promptitude à ce que Dieu te demande de faire. Le miracle commence par l'obéissance à la parole reçue du Seigneur. Elle peut paraître incompréhensible, elle peut paraître folle, dénuée de sens, mais Dieu, de foi, il fait des choses qui dépassent tout entendement. Autant les cieux sont élevés au-dessus de vos cieux, au-dessus de vos têtes, autant les pensées de l'Éternel sont élevées au-dessus de notre Autant que ses voix sont élevées également au-dessus de nos voix. Il n'y a que lui qui connaît toutes choses. Il est entre le passé et le présent. Il est entre le passé et le futur. Il s'assied dans le présent, mais il influe sur le passé. Il trace l'avenir. Il est le Dieu qui maintient toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga. Avant que le commencement ne soit, il était là. À la fin de toutes choses, il est là. Il sera toujours là. On l'appelle l'éternel. Nous avons tout intérêt à faire confiance à un Dieu qui maîtrise le temps. Et qui maîtrise l'espace. Il est omniscient. Omnipotent, omniprésent, il est partout. Elie s'en va, il entre dans la ville. Lorsqu'il entre dans la ville, on nous dit, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il appela, lui dit, va me chercher un peu d'eau dans un récipient. Je te prie que je boive. Le premier homme ou la première personne que Elie rencontre lorsqu'elle entre dans la ville. <rire> Elle rencontre la veuve bien-aimée. La grâce du Seigneur va te localiser. La veuve venait ramasser du bois. Elle n'avait peut-être pas prié avant de sortir. Mais elle ne savait pas que ce matin-là, la grâce de Dieu allait la localiser. La grâce de Dieu allait la toucher. La grâce de Dieu allait rencontrer son besoin. La dame elle venait au point de non-retour, au point de la mort. Elle dira ceci Je vais juste prendre un peu, un peu, un peu, pour cuire de quoi manger pour mon fils. Une poignée de farine dans un pot un peu d'huile dans une crèche. Ramasser deux morceaux de bois. Je vais en faire pour moi et mon fils. Et nous allons mourir. Elle venait ramasser deux morceaux de bois. En disant, <rire> « Je vais juste prendre deux morceaux de moi. Je n'ai plus de force, certes, <rire> mais je vais juste prendre deux morceaux de bois pour faire un peu de, un peu de, de gâteau avec un peu de farine qui me reste un peu d'huile. Et après, nous mangerions, après nous mourions. Dans sa détresse, dans sa détresse, elle ne savait pas qu'elle était en train de s'approcher de la manifestation de la grâce de Dieu. Elle est en train de s'approcher de sa solution. Bien aimé, tu peux te retrouver dans cette situation-là. Tu n'as plus de force, tu n'as plus d'espérance, tu n'as plus de perspective du lendemain. Mais il te reste une infime force qui te pousse quand même à aller encore, à frapper encore, à chercher encore, même en titubant, même en étant sur le point de sombrer, endommagé par la vie, mais persévérant toujours, endommagé par les circonstances, mais persévérant toujours, marchant comme une dame, appuyée sur une canne, mais ne sachant pas que le chemin emprunté, au bout du chemin, il y a la grâce de Dieu qui l'attendait. Et Elie, le prophète de l'éternel, « Discerne que voici, c'est la veuve. <rire> Dieu a facilité la tâche à son serviteur. Le serviteur n'a pas été loin pour trouver la bonne personne. La bonne personne est venue à elle, oh Dieu, Seigneur, nous te prions. Envoie-nous des bonnes personnes, oh Dieu. Des bonnes personnes que nous n'allons pas chercher, Seigneur, longuement. Qui seront des soutiens pour ton œuvre des soutiens pour ton Église, des bonnes personnes que tu as préparées pour ton Église et pour nous, Seigneur. Envoie-nous ces personnes-là, oh Dieu. Nous te supplions. Nous te supplions, El Shaddai. Nous te supplions. Et il rencontre la feu. Et certainement, Elie se dit, voici, c'est elle. Et lui il dit, le verset, 10, il dit, il appela et lui dit, Va me chercher un peu d'eau dans un récipient. Je te prie pour que je boive. » Elle allait en chercher. Autant, Elie se montrait obéissant à l'ordre du Seigneur. Autant cette veuve qui rencontre un homme qu'elle ne connaît pas. Elle qui n'a plus du tout d'espérance de vivre. Elle qui vient juste de ramasser de morceaux de bois pour aller préparer de quoi manger et mourir. Un homme inconnu du bataillon. « Lui donne un ordre, va me chercher un peu d'eau. <rire> » Et la femme, elle obéit. Cela nous montre un trait de caractère extraordinaire de cette femme. Une femme qui avait un cœur obéissant, un cœur soumis. Une femme de valeur, bien que puissée, mais ne pouvait pas déchoir de ses responsabilités de prendre soin de son fils. De se lever le matin, aller chercher un dernier recours, un dernier secours pour nourrir son fils, une femme jusqu'au boutiste. Bien-aimés avec Dieu, nous devons nous animer, être animés d'obéissance et de jusqu'au boutisme. Je ne cesserai jamais de le dire, avec le Seigneur, il faut être animé du jusqu'au boutisme. autrement dit de la persévérance. Persévère et tu verras, perce, et tu verras, perce, et tu verras. Elle a percé les tempêtes de l'imitation. Elle a percé les tempêtes de la vie. On nous dit, au verset 11, elle allait en chercher. Et Elie l'appela de nouveau et lui dit, va me chercher, je te prie. Un peu de morceau dans ta main, de morceau de pain dans ta main. La dame, elle a obéi une première fois. Elle a été chercher l'eau L'eau est gratuite C'est l'eau du torrent Elle est gratuite Mais Elie vient lui demander encore Va me chercher un peu de pain. Et cette dame Se découvre devant le serviteur de Dieu En disant la vérité au serviteur de Dieu Elle lui dit Par la vie du Seigneur ton Dieu Je n'ai rien de cuit Je n'ai qu'une poignée de farine Dans un pot Et un peu d'huile dans une cruche je ramasse deux morceaux de bois, puis je vais rentrer préparer cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Cette femme a eu la sincérité et l'honnêteté de présenter sa misère, sa condition de désespérer au serviteur de Dieu. Comme la femme également, la veuve avec Élisée, elle est venue à et à découvert devant Élisée, elle s'est dévoilée devant Élisée. Je ne veux pas me cacher devant toi. Je suis qu'une femme pleine de misère. Une leçon encore importante. Présentons-nous au Seigneur tel que nous sommes. Et quand nous venons auprès des hommes de Dieu, disons la vérité, ils ne sont pas là pour juger, mais ils sont là pour apporter la bénédiction, la grâce de Dieu de passer par eux pour toucher une vie. Apprenons à dire... La vérité. La vérité. Et, Elie lui dit, N'aie pas peur. rentre. fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela une petite galette. Tu me la porteras. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Voyez, Elie lui dit, Car ainsi parle le Seigneur, Le Dieu d'Israël, Le pot bon de Farine, ne se puisera pas. La cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où le Seigneur aura de la pluie sur la terre. Elle a faire selon la parole d'Elie. Pendant des jours, elle eut de quoi manger, elle et sa maison, ainsi que lui. Le pain de farine ne se puisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Elie. Et l'idée à la femme, n'ayez pas peur, n'écris rien, fais comme je te le dis. L'assurance du serviteur de Dieu en la parole de Dieu qui l'a mandaté. Lorsque Dieu mandate un homme, il donne à cet homme une vision, mais également la provision. Telle est l'assurance des serviteurs et des servants de Dieu dans la mission dans laquelle ils sont plongés, ils peuvent compter sur la grâce de Dieu, ils peuvent compter sur la bienveillance de Dieu, ils peuvent compter sur la provision de celui qui les a appelés et mandatés, ils peuvent compter sur la confirmation de leur appel par la grâce puissante de Dieu, par la toute puissance de Dieu. Élie avait la foi, et l'assurance à celui qui lui a dit la promesse D'aller à Saréta sinon qu'une veuve allait la nourrir L'assurance et la foi dans l'exercice du ministère Lorsque la paix vient de Dieu L'assurance et la foi nous est donnée pour agir selon la parole de Dieu Et lorsque la femme entendue ainsi parle l'éternel Dieu d'Israël Va faire comme je te l'ai dit la femme obéit de nouveau à la faire sans discuter ce que Elie avait dit. Est-ce que cette femme connaissait-elle Elie avant? Est-ce que cette femme avait entendu parler de prouesse de Dieu d'Israël? Fort possible qu'elle avait entendu parler de prouesse de Dieu d'Israël. Connaissait-elle Elie? Peu probable qu'elle connaissait Elie. Mais elle a obéit. Bien aimé, lorsque Dieu veut te visiter, lorsque Dieu va te rencontrer et t'apporter un miracle et ta grâce, il fera concourir les choses. Il t'amènera des bonnes dispositions pour que tu ne puisses pas rater ta saison. Mais toi, apprends à obéir. Elle a la préparée. Elle va. Elle donne d'abord à manger à et Élie. Et Élie mange. Et la nourriture ne fait que se multiplier. Comme la veuve d'Élysée en remplissant les récipients avec le flacon d'huile, l'huile ne faisait que se rajouter, abonder et abonder. Bien-aimés, nous sommes dans un temps de l'abondance de la grâce de Dieu. Nous sommes dans un temps où l'obéissance et la foi en Dieu, en sa parole, la confiance en Dieu, va nous amener dans une saison d'abondante grâce, car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, une grâce qui sera infinie, une grâce qui va se remplir, se remplir et se remplir, au point de déborder, parce que la grâce que le Seigneur est en train de libérer, elle veut que l'Église et son peuple puissent servir de signes et de présages dans ce temps-ci afin que des multitudes et des millions viennent à lui, et que la grande moisson du réveil du temps de la fin puisse être amorcée, et des poissons abondants puissent venir, venir dans les rivages, et que nous puissions le recevoir. Les grâces que le Seigneur est sur le point de déverser dans ta vie, Dieu fera de ta vie un panneau publicitaire de sa puissance, de ses grâces et des miracles. Pour attirer des gens à lui. Pour attirer des gens à lui. Dès lors, le titre de notre prédication du jour, Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Fais-lui confiance. Aie la foi. Marche dans l'obéissance. Et aie également confiance à ses serviteurs, à ses rois. Et Dieu va te surprendre, mon Dieu va te surprendre, mon Dieu va te surprendre, mon Dieu va te surprendre, je te le dis au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Voilà bien aimé du Seigneur, toi qui es comme cette veuve étrangère à l'alliance de Dieu, mais tu as eu à cœur, cette parole t'a touché. Et tu dis « Dieu d'Israël, Dieu le Père de Jésus, j'ai entendu parler de toi et aujourd'hui je veux expérimenter ta bonté. Je vais t'inviter à ouvrir ton cœur ce soir, à lui donner ton cœur ce soir. Il attend que tu fasses cette, ce pas. L'obéissance de la veuve, c'était également un signe de sa conversion. Un signe de sa conversion. » de son allégeance au Dieu d'Israël. Bien-aimé du Seigneur, toi qui es aimé de Dieu, païenne sois-tu, païen sois-tu, même ventrer dans le mal le plus abject, au point tu as honte de, ta propre, de ton propre corps. Aujourd'hui, le salut veut entrer dans ta maison. Il y avait une femme prostituée, rejetée de la ville, mais venue à Jésus au bar, de ce pied, lui a ouvert son cœur Et le Seigneur Jésus a pardonné ce péché Et a fait d'elle un membre de son royaume Enfant de Dieu, une princesse de Dieu Quelle que soit ta situation ce soir Mon Dieu, Jésus que nous servons T'étend la main et il te dit Entends-tu, ô pécheur, l'appel au salut mon cri qui veut que tu reviennes à moi toi créature créée à ma ressemblance selon mon image à qui le péché a détruit Satan a détruit, ruiné au point où tu es en proie à la dépression à l suicide. mais le Seigneur ce soir te tend la main alors que tout semble fini ce n'est pas encore fini il veut te surprendre mais avant cela Peux-tu faire cette prière avec moi? Mets ton cœur sur ta main, ton, ta main gauche sur ton cœur et lève ta main droite et répète cette prière après moi. Père, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Pardonne mes iniquités. Entre dans mon cœur et fais de moi ton enfant. Je vais t'expérimenter. Oh, je vais... Oh, bien-aimé du Seigneur. C'est ça. C'est ça. C'est le salut qui entre en toi. Cette femme prostituée au pied de Jésus, elle ne faisait que pleurer. Oui, tu es en train de pleurer, c'est ça. C'est le salut qui est entré dans ton cœur. Le salut est entré ce soir dans ton cœur et dans ta vie. Déverse-toi. Oui, tu peux pleurer. Tu peux pleurer devant lui. Oui, tu peux pleurer, oui, tu peux pleurer devant lui. Ce qui t'arrive, c'est le fruit de tes erreurs. Oui, de tes erreurs. Tu es en train de te repentir, de reconnaître cela. C'est ça le chemin de la repentance qui est en train de libérer le miracle de Dieu et que la grâce qui te localise ce soir va libérer ce miracle oh Seigneur merci merci pour le salut qui est entré dans ce cœur, merci pour le salut qui est entré dans cette vie bien aimé toi qui viens de faire cette prière de la foi nous t'invitons premièrement à chercher une Bible même électronique et à la lire à commencer par le livre de Jean L'évangile selon Jean. Deuxièmement, à prier. À prier avec tes mots, même avec le Notre Père, dans Matthieu chapitre 6. Troisièmement, à chercher une église. Bientôt, les portes des églises, à partir du 13 juin, on pourra recevoir plus de membres. Même de façon connectée, nous sommes ouverts pour t'accompagner. À chercher une église là où la parole de Dieu est priée et prêchée dans toute sa plénitude, dans toute sa révélation de jeunesse, à Apocalypse. Et là où le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit est honorée et respectée et considérée comme étant Dieu. Cherche une Église. Nous sommes disposés, selon que le Seigneur te convainc, de t'accompagner sur le chemin de la rencontre, de la maturité, de la découverte de ton Père, qui est également le nôtre, Dieu, et de son Fils, le Seigneur Jésus. Et il a pour toi réservé un héritage. Et nous allons t'accompagner pour que tu puisses découvrir cet héritage et tu entres dans ton territoire de régner sur la vie et sur les circonstances qui te font pleurer aujourd'hui et dans le passé. Nos coordonnées, tu les as. La Nouvelle Jérusalem à Londres, Église de Dieu en Belgique. Le site de l'église, 3 fois Nouvelle Jérusalem, 3 fois la Nouvelle Jérusalem, .com. Notre adresse mail, Nouvelle Jérusalem, .com. Nouvelle Jérusalem, .com. Prends contact avec nous même via Messenger, et nous sommes là pour t'accompagner. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes comme dans nos bonnes habitudes. Nous allons faire passer le numéro de compte afin que vous puissiez avoir l'occasion de vous bénir vous-même en bénissant la maison du Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, pendant que nous apportons nos dîmes et nos offrandes, nous allons prier pour les personnes qui sont malades ou qui ont besoin, qui ont des personnes qui sont malades. Toi qui es malade, est-ce que je peux t'inviter à mettre ta main là où tu n'es pas bien, là où tu sens euh, le problème, nous allons prier Je sens qu'il y a un miracle de Dieu pour ce soir Il y a un miracle de Dieu pour toi Oui, je sens cela Seigneur, tu libères maintenant l'onction de miracle Merci pour cette onction de miracle, oh Dieu Tu as toujours accompagné la parole de tes serviteurs Avec des signes et de prodiges Car une grande grâce Tu fais reposer une grande grâce sur tes serviteurs tu l'as fait avec le Seigneur Jésus. Tu l'as fait avec tes saints apôtres. Et tu continues à le faire encore aujourd'hui au travers de nous. Merci Seigneur pour les miracles maintenant qui se libèrent. Merci pour les miracles qui se libèrent. Merci pour l'onction de guérison. Des corps malades qui sont guéris maintenant. Qui sont touchés maintenant. Des vies qui sont restaurées. Des maladies psychiques psychosomatiques, de maladies physiques, quelle que soit leur durée et leur nom. Maintenant, Seigneur, ces maladies sont guéries au nom de Jésus. Sont guéries au nom de Jésus. Quelle que soit leur durée, leurs racines dans le corps. Leurs racines sont brûlées ce soir. Au nom puissant de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Commence à faire des mouvements que tu n'osais pas faire. Commence à faire des mouvements que tu n'osais pas faire. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois, reçois. Commence à bouger. Commence à bouger. Commence à, bouger. Commence à marcher. Commence à marcher dans la pièce. Commence à marcher dans la pièce. Commence à marcher, à bouger, à marcher dans la pièce. Reçois ta guérison. Reçois. Reçois cette guérison. Reçois cette restauration de ton corps. Reçois cette guérison. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette guérison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, disons merci au Seigneur pour l'exaucement de nos prières. Disons merci. Seigneur, merci par la foi pour l'exhaustion de prière. Merci par la foi pour l'exhaustion de prière, Père. Merci par la foi pour l'exhaustion de prière. Merci par la foi pour l'exhaustion de prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. Père, nous bénissons les dîmes et les offrandes que ton peuple a apportées dans ta maison. Tu as promis. Apportez dans la maison du trésor, dîme et offrandes. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, j'ouvrirai les écluses de cieux, et je répandrai ma bénédiction avec abondance. Merci de remplir les greniers de ton peuple. Merci de remplir et de multiplier leurs avoirs, et de faire des transferts des richesses des impies aux justes. Afin que dans cette saison-ci,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 dans la présence de notre Dieu. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons nous retrouver le dimanche pour notre culte dominical à partir de 9h30. Au niveau de l'Église de Dieu en Belgique, le mois de juin, c'est le mois de la gestion. Le mois de la gestion. Et spécialement la Nouvelle Jérusalem à Londres. Ce mois de juin, nous allons parler de la gestion du grand mandat que nous avons reçu. La gestion du grand mandat que nous avons reçu. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28. C'est pour ça, le dimanche, nous allons continuer avec notre sujet. Parle-moi de Jésus. Parle-moi de Jésus. Parce que toi et moi, nous sommes un peuple en mission. Nous sommes un peuple en mission. Nous sommes des missionnaires de Dieu, plénipotentiaires, investis du mandat divin, investis de l'autorité divine et des grâces et des dons spirituels sont avec nous, nous accompagnent pour exercer le grand mandat d'annoncer le Christ à toute l'humanité. Voilà bien aimés que le Seigneur vous bénisse abondamment, soyez bénis, restez en paix, prospérez à tous égards. Et nous nous retrouvons le dimanche pour notre culte dominical par le mois de Jésus. Danak, Danak, Danak, dada!